Voilà, vous allez voir ce que c'est Et franchement, c'est pas mal peu... Voilà, donc c'est bon, c'est pas En gros c'est mario qui a un flamme c'est comme des liens bon j'ai espéré avec mario il y a un flamme le monde. moi si je peux pas jouer ben... ah la manette très fort le problème ah d'accord que ça fait comme avec Fort Bart C'est-à-dire que je peux pas tourner la caméra Donc ça ouais, va bien, bien la part d'espace pour sauter bordel Donc Une bazooka Oh putain Tellement jolie la physique. On a fait le Oh, putain, oh, ça pas fait Il y a peut-être un moyen de changer les touches mais je sais pas ce oh, que c'est. C'est avoir de l'argent, comme ça pour débloquer des... des... Il des... des... des... Oh, y a, non, des... des... gimbois, sont des... puissants. Donc des... des... De... De... des... pièces. C'est comme Call of. Oh là, là. Oh là, Ah tu viens plus hein t'es à ta visite enfin, on, on a un 64 mais avec un flac donc c'est pas une grande mac. c'est un jeu euh, bon, je okay. donc bon tu peux faire un donc je un peu de pièces Ok, je n'ai pas du tout. J'avais joué et ça lag. Ah, d'accord, je ne fais rien. J'ai toujours la souris. Pour... Ah, parce que je veux faire, c'est que j'ai je... de tourner la caméra pour oser. Aïe, ils m'ont touché. Voilà, donc c'est cool. Le chien il fait rien je crois. C'est juste décoratif les chiens. Ah ouais, il ça a jamais gens, il Je vais dire. Je Je vais dire. Je vais dire. Donc, Je Je Je là euh, dans cette vidéo. Quand tu exploses les bombes. <rire> et ou alors quand tu utilises des ennemis. Quand tu tues les ennemis, hein. t'as tu droit à avoir des... Allez, ah, la physique elle est trop bien es oh, ça. fait la gueule vidéo. Ah ça va être parfait. Ouais j'ai le de, de flingue, ça peut se faire mal à la tête, mais bon. Donc en fait, on est... il n'y a pas sa secrète, je C'est une ds en plus. 4 avec un Ah eux ils font mal Ah c'est... Ah il m'a tué ah, les pièces on les garde, ce que Je vais parler de vous. Ah c'est mieux hein. là. Sky. Il y a tout. Il y a toutes toutes les étoiles. Il y a toutes les, les étoiles du jeu. Attends, attends, un... Il y a un sniper. Non. On est oh ah non, voilà, là il m'a poussé, je sais pas pourquoi Ah il m'a pas fait de dégâts, ah il m'a pas fait de dégâts, C'est tranquille les pentes. J'ai su Il est Moi j'en reviens quand même. Utiliser comme... Là, éviter, je peux l'utiliser comme... Il que je me fasse Mais c'est dur pas simple hein. Je la physique, tout ça. Ouais, J'ai vu les boss browser, qu'est-ce Qu qui sont durs J'ai vu les boss, euh, qui sont durs franchement. sur ouais. ouais, PS, mais bon. Ça, on ça. Ouais, Alors, en cas, on peut vraiment choisir... Euh... Ah, je crois que je parle à b Elle ouvre Elle voit pas. Elle ouvre pas le cul. On peut avoir une arme spécifique. C'est bien. On va essayer de tuer eux. J'avais vu que j'ai pas choisi le roi mon D'accord. Axe. Axe. De... Ouais, ouais, ouais, d'accord. Du coup, la physique de Mario. C'est pas ce on se garde, ouais, ça la C'est bien de se déçu. C'est ça le jeu <rire> Ah, regardez ça la Je ne savais pas marcher droit mais... je Attends, attends, attends. Je vais voir si je peux pas aller dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... dans le... See C'est explosé d'accord. Mais euh, vous voyez, c'est comme avec euh, Forbart. Euh, J'arrive pas à tourner la caméra en fait. C'est ouais. ça le problème du jeu. C'est si temps de jouer à la, à la manette, c'est pas dans le cul. -là. En fait, je Sur la manette, il peut-être pas toutes les. Je <rire> vais essayer avec une autre fenêtre Et je vais avec une PS3, peut-être, qui va. manette c'est pareil je peux, je peux euh, faire bouger mon personnage mais ça, ça va pas tirer ah, ah, ça va pas tourner la caméra parce que c'est un envie de faire une épreuve Juste... Euh, pour voir le truc, comment, euh, comment ça se joue. Bon, après je peux faire ça mais... Je peux faire ça avec les contrôles. Je... Ah. ah là je vois la souris. Le problème c'est que je peux pas sauter du coup Bon on va s'arrêter c'est assez compliqué à tous à regarder cette euh, vidéo je regarde et à très bientôt